Si vous êtes amateur de racinette, de hein, ce qu'on appelle aussi la root beer, je pense que vous allez vraiment aimer cette recette hein, de, de kéfir, de fruits à la racinette. Il y a de grandes chances que vous avez déjà goûté une fois dans votre vie, probablement même pas mal plus, ce qu'on appelle la root beer ou la racinette. C'est une boisson, en fait, c'est un mélange de plantes médicinales inventé par un pharmacien il y a euh, environ une centaine d'années. C'est vraiment super bon, c'est vraiment très très bon, et puis c'est bon à la santé, et puis avec du kéfir, ça fit bien, et euh, ça s'aromatise très très bien. Donc là, je vais vous montrer comment faire environ un litre de kéfir de fruits, qui s'appelle aussi du kéfir d'eau, à la racinette, la root beer. Vous pourrez l'appeler root beer kéfir, ou euh, kéfir à la racinette, comme vous le voulez. Donc, on a besoin d'un litre de kéfir qui est prêt à, à être aromatisé, de 1 huitième de tasse environ de mélange des plantes à racinettes, c'est disponible sur notre site internet, 2 cuillères à café de mélasse fantaisie et une cuillère à café d'extrait de, de vanille. La première étape, une fois qu'on a notre kéfir de près, c'est de faire une décoction. Donc On verse euh, notre racinette dans de l'eau, on la fait frémir pendant une heure et ensuite on laisse tédir un petit peu. Donc Maintenant, on va mélanger la mélasse et l'extrait de vanille. On n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Bien sûr, toutes ces recettes, vous pouvez les multiplier ou les diviser comme vous voulez, en respectant les proportions que je vous ai indiquées. Toujours une bonne idée de mélanger la mélasse quand elle est encore chaude ou tiède. Comme le miel d'ailleurs aussi, ça fonctionne pas mal aussi bien. Sur le même principe. Pas que ce soit trop chaud donc qu'on qu reste dans le kéfir et là vous versez directement le mélange là-dedans. Maintenant on mélange bien, encore une fois. J'ai bien mélangé parce que c'est super important que tous les ingrédients soient euh, bien homogène à l'intérieur du, du liquide vous ne voulez pas que le fond soit rempli de levure et que, ou alors qu'il y ait trop de mélasse à l'intérieur qu'il y ait une bouteille qui soit différente des autres donc on mélange bien euh, et puis ce sera vraiment formidable Vous pouvez consommer votre, votre kéfir à la racinette aussitôt, mais si vous voulez euh, du pétillant, et eh bien gardez votre, euh, votre bouteille un jour ou deux à température pièce. Là, elles vont devenir de plus en plus pétillantes et ensuite frigo. J'espère que vous avez aimé cette recette un euh, kéfir à la racinette et euh, que ça vous donnait envie de la, la faire vous-même. En tout cas, je vous souhaite une très belle fermentation. N'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo, likez, la partage à vos amis. Et à bientôt